avant elle euh, est en cours parce que là il y a 5 minutes de... Oui. Que vouliez-vous faire quand vous étiez petit Journaliste. Mmh. Vous voilà. savez déjà ce que vous voulez faire vous. Moi pour moi si je fais du journalisme c'est pour être libre et indépendant. Et je n'aime pas la culture de l'image. L'image elle est la démonstratrice. C'est-à-dire que quand vous regardez une image vous êtes passionné par l'image. Euh, je préfère la radio parce que... À ce moment-là, on n'a pas l'image qui vient tout fausser. Et je préfère travailler la texture du son qui, donne à, qui ne donne pas à voir, mais qui donne à ressentir et qui donne à comprendre. Quand je, comme j'ai démarré la radio à 14 ans, j'ai démarré la radio, j'étais euh, en ce monde. Et c'était le début des, euh, des radios libres. Et ensuite, j'ai été euh, reporter à France Info, puis grand reporter à France Inter. Après, euh, j'ai eu la chance d'être correspondant en Italie, ce qui était génial. J'étais passionné par le nom, je ne sais pas pourquoi. Je ne me rappelle pas. C'est venu comme sérieux, ça et ça ne m'a pas lâché. Et là, c'est un boulot de statisticiens et d'informaticiens qui vont dans les logiciels pour démonter les algorithmes et faire en sorte que la fake news soit écrasée. n'aime pas, c'est pas qu'on s'interdit quelque chose, mais en tout cas, on se concentre pour ne pas dire n'importe quoi.